Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais évoquer avec vous quelques événements surnaturels qui me sont arrivés dans ma vie Le premier événement surnaturel c'est que mon âme est sortie de mon corps euh, Donc euh, j'étais allongé sur ce lit d'ailleurs euh, C'était il y a 20 ans, plus de 20 ans Et euh, j'écoutais du trip hop. donc si vous ne connaissez pas c'est une musique euh, très lassive euh, très planante. Et je me suis mystérieusement assoupi en écoutant donc, euh, ce CD de hop. Et euh, j'ai... Donc dans cette sortie hors de mon corps, j'ai vu cette fameuse lumière blanche au loin. Je me suis senti léger, je me suis senti... Empli euh... d'une de... De, félicité intérieure. Et donc j'ai cherché à aller vers cette lumière blanche, mais là, j'ai réintégré mon corps, mon âme a réintégré son corps, et j'ai senti d'ailleurs toute la lourdeur de, de mon corps. Donc, euh, voilà, j'ai vu cette fameuse lumière blanche que beaucoup de gens voient lors d'une expérience de mort imminente. Euh, si vous ne connaissez pas les expériences de mort imminente, euh, je vous invite à faire vos recherches. Ce sont des gens qui, qui ont été diagnostiqués quelques minutes, euh, qui ont été diagnostiqués morts quelques minutes et qui, lors d'une sorte, leur âme est donc sorti de leur corps et ils, ils racontent aussi.. Euh, la plupart racontent qu'ils ont vu cette fameuse lumière blanche. Le deuxième événement surnaturel, c'était lorsque j'étais euh, au sanctuaire Notre-Dame-du-Los, donc c'est dans l'Isère. Et euh, donc ce sanctuaire est connu parce que euh, Notre-Dame y est apparue à Benoît-Trancurel, c'était au temps de Louis XIV au XVIIe siècle. Et euh, c'est un sanctuaire qui est connu aussi pour son huile de guérison. Donc si, si vous cherchez une huile de guérison, vous, vous, vous pouvez vous tourner vers le sanctuaire du Los, aller sur leur site et commander euh, cette huile. Mais ce, ce sanctuaire est aussi connu pour les parfums que certains pèlerins euh, sentent. Et figurez-vous que moi, j'ai senti euh, justement un parfum de rose. Alors euh, la rose euh, est la fleur préférée de Marie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous prions le rosaire, parce que nous offrons des couronnes de, de roses, des, des petits chapelets de roses, des couronnes de roses à Marie. Et donc j'ai senti cette odeur de rose, une, une odeur vraiment euh, très prégnante. Euh, je crois que c'était une rose euh, rose d'ailleurs. Et j'ai vérifié dans le sanctuaire, il n'y a pas, y a pas y enfin à l'époque en tout cas, 2013, l'été 2013, il ne cultivait pas de, de rose en fait dans le sanctuaire. Donc c'est vraiment une senteur... Euh, surnaturel et que je, je pense qu'à euh, en en, l'été 2013, j'étais je, je, je, récemment converti. J'étais retourné en, en état de grâce par la confession euh, six mois auparavant pas avant. Donc je pense que c'est euh, un encouragement de, de Notre-Dame pour que je prie le rosaire, parce qu'à l'époque, euh, j'essayais de prier le rosaire, mais euh, je ne le priais pas encore quotidiennement. Euh, le, alors le, le, les, le troisième événement euh, surnaturel, c'est que j'ai ent, entendu des locutions intérieures. Donc on peut dire que j'ai entendu deux, deux locutions intérieures dans ma vie. Euh, la première locution intérieure, c'est euh, à l'époque j'avais un gros problème euh, au travail, euh, il fallait que je trouve une solution, sinon euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais perdait euh, 500 000 euros, donc euh, il fallait que je trouve une solution, sinon euh, on allait euh, au contentieux et, euh, et même euh, mon entreprise risquait de, de perdre très gros, donc il fallait que, il fallait que je trouve une solution, euh, je peux vous dire que j'ai très mal dormi pendant 15 jours, euh, je, je priais Saint-Joseph, et euh, donc je dormais très mal et, et à un moment j'ai entendu euh, T'inquiète pas, ça va bien aller Emmanuel. Donc là, je, je, je, je pense que c'était mon ange gardien. Et d'ailleurs, ça s'est bien fini, puisque un peu, un peu. Euh, j'ai réussi à trouver une solution. Donc euh, j'ai réussi à trouver une solution. Donc effectivement, ça, ça a bien allé pour moi. Et le j'ai eu une deuxième locution intérieure, c'est euh, quand une de mes collègues euh, est décédée. Euh, là, en fait, quelques jours après sa mort, j'étais au, au bureau, dans le, enfin j'étais au bureau. On partageait le bureau avec ma collègue décédée, et donc euh, j'ai entendu, euh, je suis sauvé Emmanuel. Donc, je, donc voilà, je, je, je, je prie euh, ma collègue euh, qu'elle qu m'aide dans, dans, dans mon dans mon travail. Et donc euh, voilà, j'ai entendu. Euh, Clairement, euh, alors là, en fait, euh, je crois que c'est une locution intérieure, mais c'est possible que je l'ai entendu aussi euh, de manière surnaturelle, euh, venant, venant de ce côté-là. Euh, ensuite, les, les, le quatrième euh, élément surnaturel dans mon existence, c'est les sermons de cœur. C'est-à-dire que je crois que Dieu se, se serre mon cœur quand il veut me souligner quelque chose. Donc par exemple, quand je suis à la messe en train de lire les écritures du jour, la liturgie du jour, je... parfois mon cœur se sert à un certain passage, ou alors quand, on... quand nous chantons à la messe, mon cœur se sert à certains passages. Par exemple, ne crains pas, voilà, mon cœur se sert. Je crois que Dieu se sert de ça pour me faire passer des messages. On sait des messages essentiellement de pour me rassurer, en fait, pour me, pour me donner la paix, pour, pour me dire qu'il ne faut pas craindre euh, les, les, les tribulations. Et aussi, je voulais vous raconter que, euh, toujours par rapport à ces serments de cœur, un jour, je, comme comme je, quand j'habite Paris, euh, j'ai la grâce de... Enfin, à l'époque, à l'époque, on pouvait vénérer la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris, donc là je ne sais pas où on peut la vénérer, mais en tout cas à l'époque on la vénérait euh, tous les vendredis de carême euh, euh, donc à Notre-Dame de Paris. Et là, je, donc juste avant de. Donc on, on, on, baise, on baise la, la relique. Enfin, elle, est, elle, est dans, elle est cerclée dans. Enfin, la couronne d'épines est cerclée dans, dans un écrin. Et donc on baise l'écrin. Et euh, et donc là, juste avant de, de baiser l'écran de la relique de la couronne d'épines du Christ, euh, j ai, j ai, j ai, mon cœur battait à tout rompre. Mon cœur battait à tout rompre. Donc c'est vraiment... Euh, je, je pense que c'était vraiment surnaturel, euh, puisque je n'avais fait aucun effort auparavant. Euh, c'est vraiment un battement de cœur euh, surnaturel. Et enfin, le... là c'est peut-être moins surnaturel, là en fait je pense que Dieu se sert de... des coïncidences pour, euh... pour se rappeler à son bon souvenir, pour, euh... pour montrer sa présence dans nos vies. Il se sert des, des coïncidences, des heureux hasards, euh... ce que Jung, Carl Gustav Jung euh... appelait les synchronicités. Donc, pour vous donner quelques exemples, euh, par exemple, j'ai je, je, en tête un mot peu banal, et, temps, un peu de temps après, j'entends ce même mot peu banal dans la bouche euh, de quelqu'un, donc en l'occurrence, c'est un diacre. Ou alors, euh, ou alors, euh, par exemple, euh, quelque chose d'un peu plus euh, impressionnant, c'est-à-dire que dans le, dans le parc, qui, euh, près, près de là où habitaient mes grands-parents, il euh, y a une sculpture de Louise Bourgeois qui s'appelle euh, Les Bienvenus. D'ailleurs, ce n'est pas une œuvre euh, très remarquable, enfin, c'est de la contemporain. On aime, ou on n'aime pas. Moi, en général, je, je considère que l'art contempo, contemporain euh, n'est pas vraiment euh, digne d'intérêt. Je préfère l'art classique, surtout l'art religieux. Euh, et en fait, euh, cette même sculpture donc, qui, qui pendait à des troncs d'arbres euh, dans le parc de, de Choisy-le-Roi, là où habitaient mes grands-parents, et eh bien, cette même sculpture était dans le hall... De là où je, où je travaille toujours d'ailleurs Cette sculpture était dans le hall donc Enfin, une reproduction en plâtre Alors que l'original est, est en métal, je ne sais plus lequel Mais en tout cas, voilà, je pense que Alors cette sculpture n'est plus à mon travail Elle est restée, je pense Un, un peu moins d'un an et demi Dans le hall de mon immeuble Pendant que j'y travaillais Et je pense que c'est une manière de Dieu De pour me dire que euh, c'était là où il veut que je sois, en tout cas euh, pour mon travail. Et donc du coup, je n'ai pas changé de travail. Je suis toujours euh, bien là où je suis. Et donc voilà, je pense que Dieu se sert de, des échos, des, des, des répétitions dans les différentes sphères de notre vie, euh, qu'elles soient personnelles, familiales, euh, amicales, professionnelles, euh, je pense que... Euh, et, voilà, il y a des choses, il y a des résonances Il euh, y a des résonances euh, Et justement je pense que c'est euh, Toutes ces résonances, ces échos euh, Sont là pour manifester de, de la présence de Dieu Et euh, pour nous dire qu'il est toujours là Qu'il sera toujours là jusqu'à la fin Sachant que euh, moi j'ai ces échos, ces résonances euh, Pratiquement toutes les semaines, en fait. C'est-à-dire que je, je vois dans les différentes sphères de ma vie, il y a, il y a des choses qui, qui se répondent en écho. Euh, euh, pour vous donner un, ex un autre exemple, euh, euh, par exemple, je, je lis un, un, un livre sur le... Je commence un livre sur l'histoire du Vietnam, et en allant à mon travail, je croise un Vietnamien, que je, que je ne croisais pas d'habitude, en fait. Donc voilà, c'était... Euh, c'était un peu pour vous parler de, de ces expériences surnaturelles dans ma vie. Je pense que Dieu nous parle tous différemment. Et je pense que Dieu euh, s'adapte euh, euh, à nous. Mais si vous êtes vigilant, si vous êtes attentif, je pense que vous pouvez repérer des aussi ces coïncidences, ces hasards, ces synchronicités. Je pense que tout le monde peut, peut en repérer. Après, j'ai eu des grâces très particulières. Hein, je... Mais je pense que si, si, vous, si vous êtes proche de Dieu, euh, donc essentiellement par les sacrements, si vous êtes un bon catholique, euh, si vous êtes en état de grâce, euh, si vous êtes fervent, priant, euh, vous aurez des grâces. Euh, je ne vois pas pourquoi vous n'aurez pas des, des grâces aussi, euh, aussi fortes que, que moi, par exemple, euh, des grâces surnaturelles. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.